Bonjour Dans la dernière vidéo, vous avez pu constater que euh, j'avais un petit peu chaud. En effet, je transpirais pas mal. Mais cela s'explique, car il y a une chose que nous ne vous avons pas révélée dans les dernières vidéos, c'est que Tim et moi habitons à l'île de la Réunion. C'est même là qu'est né Timothée. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, vous vivez au soleil, autant dire que vous êtes en vacances toute l'année. Euh, à ce compte-là, c'est facile euh, d'être heureux avec son enfant et d'avoir une super relation avec lui. Eh bien non, on a beau vivre à l'île de la Réunion, notre relation n'a pas toujours été la meilleure. Il n'y a encore pas si longtemps, elle était même plutôt pas terrible. Crise de nerfs, euh, pleurs, punitions, fessées, ouh Et ce, malgré euh, le soleil et la plage la seule chose qui a fait évoluer la situation, c'est que je me suis penché sur le sujet de la communication parent-enfant et que je me suis mis à avancer sur le chemin de la parentalité positive. Et parentalité positive, ça ne veut pas dire qu'on est content tout le temps et que l'on prend tout ce qui arrive tout le temps avec le sourire. Alors, on va essayer d'oublier le fait qu'on habite à l'île de la Réunion, car ça c'est complètement hors sujet. Aujourd'hui, pour cette vidéo, il n'y a pas de team. Et c'est pas plus mal parce que je voulais aborder un sujet un peu particulier. Je voulais vous parler des parents séparés, de ce qu'il faut faire et de la bonne attitude à adopter quand on est dans ce cas. Et aussi de l'erreur monumentale à éviter face à son enfant. Je suis moi-même séparé de la mère de mon fils depuis quelques années et cette séparation, mon fils l'a plutôt mal vécu. En tant que parent, il est difficile de savoir quoi faire, quoi dire, quoi ne pas dire à son enfant quand on est dans cette situation. Surtout quand on est tiraillé entre la souffrance et la rancœur, par exemple. Eh bien, je ne vais pas tourner autour du pot, la première chose à faire quand on est dans cette situation, c'est de faire le deuil de son couple. Et le deuil, ça se déroule en plusieurs étapes. D'abord, une phase de déni dans laquelle on nie la rupture. Une phase de colère, une phase de marchandage où l'on tente de retenir l'autre une phase de combat, une phase de dépression et enfin l'acceptation. Pour vous aider à faire ce deuil, à passer ces différentes étapes, il est utile de prendre du recul. Pour cela, rien de tel que d'écrire, écrire pour euh, bah faire le bilan tout simplement. Il s'agit de noter tout ce qui concerne votre relation avec votre ex-conjoint. Combien de temps ça a duré Est-ce que votre couple battait de l'aile depuis quelques temps déjà Que ressent votre enfant Ou que ressentent vos enfants Etc. Ainsi, vous vous apercevez que si votre relation conjugale est bel et bien terminée, votre relation parentale, elle, doit continuer. Pour votre enfant ou vos enfants. C'est pourquoi il vaut mieux s'entendre avec son ex-conjoint. Et ça, c'est souvent possible uniquement quand on a fait le deuil de son couple. La plus grosse erreur que l'on peut commettre, c'est de dénigrer son conjoint, son ex-conjoint, face à son enfant. Cela ne peut que perturber l'enfant. Car c'est un peu comme dénigrer une partie de l'enfant, euh, qui peut alors euh, se mettre à être euh, plus agité ou au contraire se renfermer sur lui-même il faut arriver à être dans la bienveillance avec son ex-conjoint. En d'autres termes, il est important que les parents séparés communiquent entre eux, et ce, sans violence. Ça peut paraître évident, mais c'est la base. Et lorsqu'on est séparé, avec un ou plusieurs enfants, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Premièrement, faire son deuil. L'écriture permet de prendre du recul. Deuxièmement, ne pas dénigrer son ex-conjoint face à son enfant. Au contraire, faire preuve de bienveillance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à faire des commentaires. Tout ça, c'est bienvenu. Merci et à très vite.